ג'וד מorgen, אליי דניל aujourd'hui אומדנו ליילון נישמאת, אבראמדר חייבן פניני, אסיף דר' פועה תר'ב ב'ר' שומואל בן ליא, ו'ליא בת אלישיבא בתוך שאר ישראל. אם אתם רוצים ליהנות מקרישת דוד, יש לה Kontakt את ה' האלוהי, ה' האלוהי. נוצרנו פרק אלף מ' ישנה יудה, אסיף לגג, ב'למיר פסד, הדיות, אבל לא מאסיף אומן. שפינ, את אז דקינ, ו'מ' מאקליןoten ב'מ' מאקלה, אבל לא à Tsir, vers Tino, vers Kora, ve Manoul, ve Nish Metaknan Bemoed ou Bilbad, shelo ichaven il Bemoed. Et Holk Vachin, du chapitre, portant sur les travaux qu'on a le droit de faire pendant Khalamoued, Moed, avec une nouvelle série. À présent, Osin Maakela à Gag, on a le droit de faire une barrière au Gag, au toit. Vélamir Peset et au balcon. C'est plus. Euh, les balcons de l'époque, je ne sais pas si vous connaissez dans la vieille maison mais ils m'ont encore sur le même système. En fait, on arrive, il y a, on peut entrer sur dans une maison d'en bas, ou bien on peut monter des escaliers, on va se promener sur un balcon pour aller arriver dans les portes qui donnent sur la rue. Ce n'est pas des balcons que les gens construisaient chez soi pour pouvoir avoir de l'air chez soi, mais c'était plus pour. C'était le, le, la porte d'entrée pour eux, c'est des balcons. C'est juste pour mieux comprendre comment ça marche. C'est expliqué dans le partenariat, je crois d'ailleurs. Oui, exactement. Donc la Michelin m'enseigne tu as le droit de faire maintenant. On n'a pas, le, vous savez qu'il y a une mise à de la Torah, on interdit, il y a une mise à de ça aussi, quand on a un toit qui est fréquentable, des gens de temps en temps, ça arrive montent, on a une obligation de construire une barrière, pour ne pas que les gens y tombent occasionnellement. Et, idem, donc maintenant, pour ton toit, tu l'as pas construit avant la moed. Il y a eu un problème, peu importe, comme on va dans la fin de la Mishnah. La dernière phrase de la Mishnah, c'était où? bilvat, j'lui khaven me l'artouba moed, tout ça, c'est que qu'à condition que tu ne fais pas exprès de repousser ton devoir jusqu'à l'Halamoïd parce qu'il y a du temps libre, c'est le moment de travailler. Non. Concrètement, c'est sorti comme ça. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire, malgré tout, pendant l'Halamoïd ou pas Alors, le Mishnah m'a dit, tu le fais mais assez édiote. Tu le fais un travail mais assez un mais assez de simple, de quelqu'un qui n'est pas professionnel, d'amateur, un valo mais mais pas un, tu ne construis pas comme un expert. Il y a deux avis dans le Mishnah, comment est-ce qu'on fait concrètement quel type de bois on met Ou est-ce qu'on va mettre quelque chose de très provisoire La vie, je crois, qui est retenue, là, c'est plus précisément. C'est comme on, en haut, c'est qu'en fait, tu as disposé les pierres mais sans mettre de, du ciment entre elles. Alors, comme ça, les gens, les gens ils vont plus s'appuyer dessus, s'approcher. Ok Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie de la Mishnah. Chafin et Tazdakim. Ou maageli notan. Be Aval loba Soit, c'est très simple, euh, le, le principe, c'est qu'en fait, il rapporte une, une, une situation où les gens, ceux qui avaient un, un, une guina, un potager, et qui était trop plat, alors il y a un problème. Lorsque la pluie elle tombe, elle fait des flaques d'eau. La solution à ça, c'était de donner une certaine pente en mettant du en ciment, en je sais pas où exactement, du ciment, comme ça, ça faisait une pente, et comme ça, elle, elle s'évacuait. Ok donc là, on a besoin de faire une, coulée, une petite coulée de béton, en fait. Mais imaginez une cour, on va faire une coulée de béton, quelque chose comme ça, qui soit en pente, comme ça, ça va s'évacuer. Maintenant, pour que ça s'évacue bien, une fois que tu as fini de, donc de faire ta coulée de béton, ou de, de revêtement, quoi, que tu as mis, eh bien, il faut maintenant faire des, des petits sillons dans le, dans, la coulée, dans, dans le béton, pour que maintenant, quand elle va arriver, elle va directement se faire la coulée en empruntant. Ces petits, euh, ces petits. Ces petits. Je sais dire, ces petits. Ces petits passage que tu lui as préparés avec, en, en sillon comme ça. D'accord Alors maintenant, la Michelin m'enseigne que si toutefois, ces petits sillons se sont trop euh, effacés, tu as le droit d'être chaf, tu as le droit même de les, de les refaire un petit peu, de les réapprofondir, au et même aussi en utilisant même un certain objet, un certain outil de professionnel. La Maghella, d'accord, c'est le... Concrètement, c'est à l'époque lorsqu'il faisait, il volait par exemple, cimenter une grande surface. Alors il mettait du ciment et puis à bout du mancher, enfin je sais pas ce qu'il mettait. Et après prenait un grand bois qu'il fallait faire rouler, qui était assez lourd et qu'il fallait comme ça pousser, comme ça, ça planissait directement tout. Alors la Michel me dit "Maintenant tu as le droit d'utiliser ça pendant moelle si toutefois tu dois maintenant." refaire ta cour, comme on a dit, pour que, que l'eau, le, elle puisse s'écouler, mais tu le fais juste, que tu le fais pas en attrapant donc, toute ta force comme il faut, mais juste, bah, de régal avec un peu, avec ta main, avec tes pieds. Avalo, bah, machal mais tu pourras, tu pourras pas le faire avec le machal tsaïm, je sais pas exactement ce que c'est, c'est-à-dire, c'est pas, oui, c'est-à-dire, je t'ai dit, que tu le fais avec la... tu prends ce bois pour le faire, mais tu pourras pas faire avec, vous savez, les, comme ceux qui font du ciment, ils ont une sorte de planche beaucoup plus forte maintenant pour bien l'aplatir une fois que, euh, comme dans tout, il y a des gros outils pour faire les gros traits du travail, puis après des outils beaucoup plus précis pour faire beaucoup plus de travail. Alors la Michel dit, tu sais quoi, tu prends la poutre, t'as le droit de la passer, c'est bon, ça je te permets. Mais après, ne commence pas maintenant à faire avec l'outil spécial avec lequel il lisse particulièrement bien les murs et tout ça. Là, c'est trop de travail, ça vient du Mahasé man. ça vient du, du travail professionnel et je te permets pas pendant Kholamoued. Ensuite, maintenant on va parler d'une porte cassée pendant oh, la Moed. Atir, atir, c'est le gond, d'accord, c'est l'axe central sur lequel la porte tourne. Latinor, c'est le tuyau. En fait, c'est le petit trou où le gond se plante. La et la c'est la poutre qui est au-dessus de la porte, donc la porte se ferme. Est la manoule et la, la clé. La master et aussi la clé. La Manoul, c'est la serrure. La master, c'est la clé. chez Chenishberou. En fait, on parle d'une situation. En fait, tu as dans ta porte, tu as eu un vrai problème. Soit la porte qui s'est cassée, soit le tir qui s'est cassé, le trou qui s'est cassé. Le... Alors quoi Qu'est-ce que tu fais et bien, la Mishan me dit, mais t'as le droit de les faire et pas répondre à moed, parce que cette fois-ci, il y a une perte, et es obligé de fermer ta maison. Mais juste, au bilvad, t che lo moed à condition qu'il ne va pas faire exprès de faire ce travail pendant la moed. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez qu'il a eu l'incident qui s'est passé deux jours avant Pessah, ou deux jours avant Soukhot, et puis ils disent bon c'est pas grave, je pas m'en on a tout, tout, tout, tout de suite là où je suis encore préoccupé, on attend un peu pour la et comme ça Kho'ala la j'aurai le droit de le faire. Là, non, si t'as prévu d'être Mechaven Melartoube tu t'as prévu de faire ce travail pendant la eh bien tu n'auras plus le droit de le faire, d'accord Obilachl'loi Khaven Melartoube Mu'ed, je te sais tout ce qu'on t'a permis en fait, parce que tu te retrouves dans une situation où on ne parle pas de choses, tu te retrouves pendant la Mu'ed, avec ton, euh, ta porte ou la serrure et tout ça qui sont cassées. Ensuite, autre sujet qui n'a plus de rapport, vraiment, on parle maintenant, lorsqu'on mettait à macérer des légumes, comme c'est encore fréquent aujourd'hui, on fait aujourd hein, qui font ça avec toutes sortes de légumes, ça s'achète tout près, ça peut se faire à la maison aussi, on, les met, on met des légumes à macérer avec des citrons, par exemple, avec du vinaigre, et on les laisse dedans, et puis, jusqu'à que ça va faire du travail, ça va, les, ça va les, commencer à les ramollir et, et à prendre le goût, comme les cornichons. Alors la non, est-ce qu'on va fabriquer des conditions pendant Khalamoued C'est le même principe. Ou faire des variantes, comme on dit, qui appellent ça les variantes, ils mettent toutes sortes de légumes comme ça. Est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Khalamoued La réponse est très simple. Si c'est consommable pendant Khalamoued, tu as le droit de le faire, c'est pas consommable pendant Khalamoued, tu as le droit de le faire. Et ce que la Michal me dit, le le mais Tous les kvachim, une fois qu'ils ont commencé à les faire, ils seront ensuite mangeables pendant khalamoued. Alors tu as le droit de les faire comme tu pourras les faire pendant Khalamoued. Et puis, s'il si fait après, une, une fois que tu avais la permission de le faire, si finalement ça t'est resté jusqu'à la fête, tu aurais envie de les laisser aussi. Tu les, envie de les, les utiliser. À, à partir du moment où, lorsque tu lèves mes amas serrés, qu'ils soient, que tu que prévisible qu'ils soient, qu soient, qu soient consommables pendant, pendant la mois. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine.